Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pendant que tu es en train de nous écouter ce soir, tu es guéri par le nom puissant de Jésus. Oh Il n'y a pas de délai. De pendant que tu es en train d'écouter ce soir, tes ennemis sont en train de Déposer au nom tes ennemis sont en train de déposer ton mariage. Tes ennemis sont en train de déposer de ton Jésus. argent. Parce que ça est en train de brûler. Dans les de tes de ennemis, ça brûle au nom de Jésus. Au nom je suis en train de Jésus. voir ces sorciers. Je suis en train de voir un sorcier là qui est en train de déranger. Par le je nom la puissant de Jésus. Le chef des sorciers de ta famille va pleurer le feu de Dieu va le faire pleurer maintenant. Oh, si il n'y a, a pas de réunion parce que tu es connecté avec cette onction prophétique yes. ce soir. Je déclare oh, que dans ta Jésus. famille, il n'y a pas de réunion ce soir, il n'y a pas de réunion des sorciers parce qu'un feu les attaque. Un feu Feu, les au nom puissant de Jésus. Jésus. Merci beaucoup, Mama Karina, pour m'avoir invité chez toi. Je suis très content d'avoir partagé la parole du Seigneur avec ton peuple. Alors, je te laisse la parole pour clôturer. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous, nous allons nous, vous, nous voir encore bientôt. Désolé encore parce qu'on a commencé en retard. On avait prévu de faire tout ça pendant longtemps. Mais le Némis savait qu'il y avait une délivrance pour toi. Voilà, il a attaqué. Mais il a déjà perdu l'onction du tout puissant maman à toi amen que le seigneur soit béni bien amen. aimé dans les seigneurs je bénis merci beaucoup l'homme de dieu vraiment pour ton temps merci que le seigneur te oint, te remplit encore de l'onction du saint esprit merci de répondre au rendez vous malgré bien aimé dans les seigneurs on avait vraiment Viens oh. nous guérir. Viens oh. nous restaurer. ma de rebos. Adonai. Allah oh. Viens nous toucher, oh Ana Adonai, oh, oh, oh viens nous rester, rester Ana Adonai, viens nous guérir, Ana. Adonai. Shalom, j'espère que tu m'entends bien, homme de Dieu. Oui, tu oui, m'entends je... bien. Shalom à tout le monde, toi qui es connecté, aide nous à partager la vidéo, aidez-nous à, à, à, à envoyer, à inviter des gens, à inviter. aidez-nous à partager. Nous sommes désolés pour le retard, les aléas du direct, nous sommes désolés, désolés. On avait un problème de son, on n'arrivait pas à se connecter, on n'avait pas les sons, voilà, on avait la vidéo, mais les sons, on n'avait pas, voilà, c'est pour cela, toi qui es là, aide-nous, je sais que nous sommes une de retard, une heure de retard, aide-nous à partager les lives, aide-nous à partager vraiment les directs, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mm -hmm. Toi Amen. qui es connecté, saluons-nous les uns, les autres. Dis-moi bonjour, bonsoir. Excusez-moi, nous sommes déjà la nuit. Voilà, nous sommes là. Nous sommes en train aujourd'hui, ce soir. Je pense que nous allons pas finir comme l'homme de Dieu. Tu es d'accord avec moi. Nous allons parler encore de la restauration parce que c'est un grand thème. Voilà, vraiment, c'est un grand thème que ça peut bénir nos, nos vies et les uns les autres aussi. C'est pour cela, ce soir, nous allons parler de la restauration, notre grand thème général, la restauration par le fait. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Coco King depuis l'Angleterre. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, sans plus tarder, bien aimé dans les Seigneurs, nous allons Prier. Nous allons entrer directement dans le live parce que nous sommes en retard. Toi qui est connecté, tu es là. Commence à partager la vidéo. Vraiment, nous nous excusons par rapport à ces inertes de retard. Il y avait un problème de son, problème technique, les aléas du direct. Nous les savons tous. Nous allons fermer tes yeux là où tu es. Nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre la main de l'éternel nous te disons merci tendre Père nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as permis encore cette nuit, ce soir que cette directe puisse avoir lié Seigneur mon Dieu, malgré des complications des sons, on n'arrivait pas mais tu nous as fait grâce encore au oh Dieu de gloire de venir encore parler de ce thème de la restauration parce que ce soir tu veux restaurer la vie d'une personne, parce que ce soir tu veux restaurer la famille parce que ce soir tu veux restaurer une vie tu veux restaurer les terres parce que tu es le réparateur de brèches, le réparateur des âmes c'est toi Adonai, Ad, Adonai. c'est pour cela que nous recommandons ce moment entre tes mains. ce live entre tes mains, prends contrôle de ces lives, prends possession de ces lives. Saint-Esprit, je ramène un tout pensé captif à l'obéissance de ta parole et je me lève contre tout esprit de distraction dans ce bout qui soit loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth Saint-Esprit, viens te poser des paroles dans nos bouches afin que nous puissions parler de la part du Seigneur que le Seigneur vous bénisse abondamment amen amen on, on acclame Jésus je Allez. bénis la présence de L'homme de Dieu, le prophète Salem, mon prophète depuis Kinshasa, homme de fait que le Seigneur vous bénisse, Seigneur. abondamment ma sœur Christelle, que le Seigneur vous bénisse, partagez okay. la vidéo, le invitez les gens, nous, nous sommes déjà dans notre live, je te laisse la parole, homme de Dieu, tu peux commencer que le Seigneur te bénisse abondamment, à toi la parole. Oh, sois béni, Maman euh, servante Karina Sois béni, sois béni. Soyez tous bénis, toute la famille connectée ce soir. Nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur avec vous. Oui, comme Maman Karina nous a dit que oui, nous sommes un peu désolés pour commencer en retard, uh, problème technique câble ici, câble là-bas, mais nous sommes dans la foi que le Seigneur va bénir quelqu'un. C'est tout c'est fait dans la main du Seigneur. Alors, nous allons commencer notre programme, nous allons partager. Nous sommes en train de parler uh, sur. Uh, Oh, la restauration par le feu. Et je vais prendre une écriture de Matthieu 4, 16 qui nous dit ceci. Ceci nous parle du ministère de Jésus. Quand Jésus-Christ a commencé à travailler, quand Jésus a commencé à faire son travail. Dans Matthieu 4, 16, on nous dit ceci. On nous dit que ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, je Amen. bénis pour cette parole. Je dis Yahweh, sois béni pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Yes, bien aimé. Je vais partager cette parole avec quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu faire un travail en Israël. Jésus-Christ est venu faire un travail dans ce monde. Alors, quand il est venu faire le travail, on nous parle que il y avait un peuple, le peuple qui était assis dans le noir, le peuple qui était assis dans l'ombre, le peuple qui était assis. On appelle, on appelle même ces, ces ténèbres l'ombre de la mort. Alors, pour ces gens ici, il n'y avait rien. Pour ces gens ici, il n'y avait plus d'espoir. Pour ces gens, ils étaient là sur la terre, seulement comme ça. Ils étaient là seulement comme ça. Ils n'avaient pas d'espoir. C'était seulement comme Amen. ça. Leur vie sur la terre, c'était nous venons sur la terre, nous mangeons, nous buvons et après nous mourons. Voilà. Amen était leur travail. Si vous vous rappelez un peu la position de la vie de Pierre avant que Jésus entre dans son bateau. Quand Jésus était entré dans son bateau et Jésus a un peu parlé avec lui. Le Pierre lui a dit que maître nous avons travaillé toute la nuit. Amen. C'était ça sa vie, c'était ce qui était dans sa vie. C'était la position de la vie de Pierre et ce n'était pas seulement, c'était la position de beaucoup de gens dans le monde. Mais quand Jésus est venu ce que Jésus faisait a apporté la lumière ce que Jésus faisait a apporté un feu dans la vie de tous ceux qui regardaient. Pourquoi? Amen. Parce que la lumière, quand on, nous voyons la lumière, quand on parlait de la lumière du soleil, c'est c'est à toi maintenant de monter au niveau pour aller parler avec le soleil, pour voir que non, le soleil est un boule de feu. Le soleil, c'est pas seulement ton ami, non, c'est un boule de feu. Mais parce que nous sommes très, très loin du soleil, nous Amen. sommes loin de la lumière du soleil. Mais si tu essaies de t'avancer du soleil, le soleil qui est une lumière... Va se transformer en grand feu, il va te brûler. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes en train de regarder ce Jésus qui s'est allumé. Il s'est allumé au milieu du peuple pour leur faire voir la lumière. Alors, cette lumière, qui est un feu, produisait la restauration. C'est comme parlé ce soir dans la vie de quelqu'un, la restauration par le feu. La restauration Amen. par le feu. Quand le feu est allumé, le feu Produit la lumière. Au commencement, je vais dire à quelqu'un, quand, quand la Bible commence dans Genèse, il dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La lumière que Dieu a produite ces jours-là, c'était une lumière qui venait de lui. C'était une lumière qui venait de Dieu lui-même. Parce que Amen. la lumière ne peut pas venir du vent. La lumière Amen. ne peut pas venir d'un caillou ou de quelque chose quelque part. Non, Amen. Parce que Dieu. Au commencement, il y avait que Dieu lui-même. Alors, le Dieu qui était lui-même là, quand il a dit que la lumière soit, la lumière était sortie dans lui. Amen. Alors, la Bible, la Bible te dit que, ne savez-vous pas que notre Dieu est un feu brûlant? Amen. La famille. C'est un peu avec ça que nous voulons que nous puissions voir et nous allons prier avec ça. Alors, je donne la parole à, notre, à la maman, Karine, de parler aussi un peu sur cette restauration par le feu. Amen, amen, shalom, bien-aimé, comme je dit, shalom à celles de ceux qui viennent de se connecter. Bien-aimé, invite quelqu'un, partage la vidéo, bien-aimé, dans les seigneurs. Bien-aimé, l'homme de Dieu a parlé de cette restauration, de fait de cette lumière. Alors moi, je viens de parler de, bien-aimé, je viens de dire à une personne aujourd'hui, premièrement la définition de la restauration. De la, bien-aimé, de la restauration, bien restauration c'est d'abord remise à, à Remise en étant La restauration, selon ma définition, la rousse, c'est remise en étant, Bien aimé dans le Seigneur. et deuxième définition, c'est le rétablissement nouvelle vigueur donner à quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une rétablissement nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur de donner. Bien aimé dans le Seigneur à quelque chose. Un rétablissement. Et les synonyme bien aimé dans le Seigneur de la restauration c'est la rénovation. Bien aimé c'est un mise hein, en état. Bien aimé dans les seniors, le Seigneur, selon le dictionnaire biblique, selon le sens biblique du mot de la restauration, hein, et selon le sens du mot de la restauration biblique, c'est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu au point de l'état final est supérieur à l'état de l'origine. Bien yes. aimé, le sens public de mon restauration, bien aimé, c'est de recevoir en retour plus plus que ce qui a été perdu au point de l'état final est supérieur à l'état l'origine. Bien-aimé, quand nous parlons de ce soir, bien-aimé, de la restauration, parce que, bien-aimé, dans les seigneurs, les seigneurs veulent te donner, bien-aimé, dans les seigneurs, en retour, plus que ce que tu avais perdu, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Le Seigneur veut te redonner, veut te rénover. C'est la rénovation. Le Seigneur veut, bien te donner, bien aimé dans le Seigneur, plus que tu avais, plus que ce que tu avais en retour supérieur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce que les sorciers t'ont volé, volé. Je ne sais pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, on ce que toi-même tu as perdu par rapport à ta façon, bien-aimé dans le Seigneur de parler, par rapport à ta façon de te conduire, par rapport bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. « Le Seigneur veut te rénover, le Seigneur veut te redonner, bien-aimé, le Seigneur veut te donner en retour plus que ce que tu avais perdu. Bien-aimé, ce que tu avais perdu, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur vient, oh bien-aimé dans le Seigneur, te redonner cela. » Parce que pourquoi on parle de la restauration, on parle de la restauration bien-aimée dans le Seigneur, si on vient parler de la restauration, ce, quand on parle de la restauration, ça veut dire c'est quelque chose, la personne ou a quelque chose où la personne a perdu ou bien une vie qui a été détruite, c'est pour cela que le Seigneur veut te restaurer. Peut-être si on parle de la restauration dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur une partie de ta vie a été détruite ou bien tu avais perdu quelque chose, c'est pour cela on parle de la restauration. On ne peut pas parler de la restauration dans la vie d'une personne, si bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'une personne tout est bon. Mais si on vient de parler de la restauration Aujourd'hui, parce, que parce que dans ta vie, bien aimé, dans certains domaines de ta vie, il y a des choses bien aimé dans le Seigneur que le Seigneur veut restaurer. Il y a des choses bien aimé dans le Seigneur que tu as perdues, que le Seigneur veut te redonner bien aimé dans le Seigneur plus que ce que tu avais perdu. C'est pour cela sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur, si tu prends la parole dans le livre de Joël. Bien aimé dans le Seigneur, si tu me suis, tu peux m'écrire, bien aimé dans le Seigneur, Joël. Joël, chapitre 2, au verset 25, nous allons lire la parole de Dieu. Prends la parole dans le livre de Joël, Joël, chapitre 2, au verset 25, tu peux me noter cela au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Joël chapitre 2 au verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de l'Éternel, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques et les Aïsides et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit aujourd'hui en Joël, Joël chapitre 2, au verset 25, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on devore la sauterelle. C'est pour cela, dans mon introduction, bien-aimé, selon ma définition, le sens du mot de la restauration bibliquement, que je vous ai dit, c'est de recevoir en retour plus que ce que tu as été, ce qui a été perdu au point de l'état final et supérieur à l'état d'origine. Bien-aimé dans le Seigneur, Ramachandarabase, laisse-moi te dire le Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te redonner, il va remplacer, je vous remplacerai les années que les sauteureux ont volées, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu spirituellement. Je ne sais pas ce que tu as perdu physiquement. Je ne sais pas ce que tu as perdu mentalement. Je ne sais pas ce que tu as perdu sur tous les domaines de ta vie, dans tes finances. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie professionnelle. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie sociale je ne sais pas ce que tu as perdu, mais laisse-moi te dire, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, il va te redonner, il va te remplacer tous les années qu'on dévorait les sauterelles, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te le redonner, c'est pour cela mon sous-thème d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je l'intitule hein, la restauration des années perdues, la restauration des années perdues, car c'est Dieu qui a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de te redonner, bien aimé dans le Seigneur, les années que tu as perdues. C'est Dieu qui a la capacité, bien aimé, de te redonner ce que tu as perdu. Je ne sais pas bien aimé dans le Seigneur ce que ta famille a perdu, ce que le, tes enfants ont perdu, ce que tu as perdu dans ton ministère. Peut-être c'est ta vie de prière, peut-être tes te finances, peut-être c'est la vie de la sanctification, peut-être tes bénédictions, Peut-être bien aimé dans le Seigneur ta santé que tu as perdue, peut-être bien aimé dans le Seigneur, oh man de rebossage à la santé que tu as perdue, peut-être c'est ta force, peut-être c'est tes finances, peut-être c'est l'unité dans ta famille, l'amour que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu, peut-être tu as perdu le mariage, peut-être le diable t'a volé le mariage, peut-être le diable t'a volé ton mari, peut-être le diable t'a volé ta femme, peut-être les diables t'ont voler les tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, tes enfants ne te plus, tes enfants sont devenus rebelles, tes enfants bien-aimés dans le Seigneur, font que tête, bien aimé mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te redonner. Man de Bossaya, ce que tu as perdu, tous les années Seigneur mon bien-aimé, que le son ont devoré, tous les années que les son ont devoré, Dieu est capable de te le redonner, Dieu est capable de, de te donner cela. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut te renover, le Seigneur veut faire la rénovation bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, le Seigneur veut faire la rénovation dans ta famille. Le Seigneur veut faire la rénovation. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tes enfants. Le Seigneur veut faire la rénovation dans ton ministère. Le Seigneur veut faire la rénovation. Bien aimé dans le Seigneur, dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut faire la rénovation. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable, aura oh, ma chaîne de te redonner, comme nous venons de dire ici, le Seigneur est capable, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as perdu, ce que tu as perdu, ce qu'on t'a volé, que ce soit spirituel, que ce soit physique, ce que tu as perdu émotionnellement, ce que tu as perdu spirituellement, ce que tu as perdu matériellement, ce que tu as perdu physiquement le Seigneur est capable hein, tu vas le recevoir en retour plus qu au est que au mains de rebossain c'est ce qui a été perdu Amen, amen. Tu vas le recevoir, bien-aimé. Ce que tu avais perdu, ce que le Seigneur va te redonner, va être plus que bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu avais perdu. Bien-aimé, ça dépend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses croire, parce que la Bible déclare, le Seigneur est derrière sa parole, il est derrière sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se répentir. Il n'est pas un fils de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Quand il dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il finit par le réaliser. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, crois à cette parole. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, crois à cette parole. Le Seigneur, il va te redonner. Le Seigneur veut rénover ta vie. Le Seigneur veut rénover ton mariage. Le Seigneur Amen. veut rénover ton ministère. Le Seigneur Seigneur, on veut rénover ta vie de prière. Seke. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Si tu crois cette parole, dis-moi oh, yeah. Amen. Si tu crois cette parole, mets oh, des yeah. likes, mets des cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu le crois, parce que ce soir, au travers de ces thèmes, on ne va pas les finir aujourd'hui. On reviendra encore. Bien-aimé, le Seigneur a un travail à faire dans ta vie, dans ta maison. Il va rénover ton cœur. Il va oh, rénover il rénover ton ministère, il va rénover tes enfants, il va rénover, il va te donner. Tu vas recevoir en retour ce que tu avais perdu, ce que tu avais perdu. Le Seigneur va te donner plus que ce que tu avais perdu. Oh, Je passe la parole à l'homme de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yes. Amen. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman. Nous sommes en train de continuer avec ces partages et un partage qui est en train d'allumer le feu. Comme la Servante de Dieu vient de nous dire que le Seigneur veut restaurer et quand il restaure, il ne restaure pas au premier niveau, mais il restaure et il vient ajouter au-delà. Parce Amen. que comment est-ce qu'on a perdu Comment est-ce qu'on a perdu ces choses? Toutes les choses qu'on avait, on les a perdues parce qu'il y a un voleur dans ce monde. Il y a yes. un démon qu'on appelle, un gros démon qu'on appelle Satan, qui s'est, qui a été lancé dans ce monde pour voler les histoires des enfants de Dieu. Amen. Alors, si la police ne vient pas l'arrêter, si la police ne vient pas le brûler, il va continuer avec ses bêtises. Il yes. va continuer avec ses bêtises. C'est pourquoi ce soir, on se tient dans nos positions prophétiques pour déclarer la restauration dans la vie de quelqu'un. On se tient dans nos positions prophétiques pour dire dans la vie de quelqu'un que ce tu que a volé doit revenir. C'est que, yes. quel que soit dans ta vie, c'est que le voleur est venu et il, a pris, il est parti avec ça par un feu de Dieu par un feu de Dieu, on commande la restauration ce soir. Amen. Il est temps que toi aussi tu puisses rire. Il est yes. temps que toi aussi tu puisses jouir des yes. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu regardes les autres en train de rire pendant que tu hum. pleures. Tu regardes les autres en train de voyager pendant que tu ne sais même pas où est-ce qu'on trouve le passeport. Mais ce Amen. soir, papier qui t'appartient, que l'ennemi a volé, je le recommande de rentrer chez toi par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu au nom puissant de, de, de Jésus. en train de partager chez soi cette puissance de restauration qui vient par Dieu. Tu vois, si vous savez, les jours quand Pharaon avait pris tout ce qui était comme la maison d'Israël. Et il les avait amenés comme esclaves en Égypte chez lui. Il les a fait travailler pendant beaucoup d'années. Quand Amen. Moïse est venu, il a dit, Pharaon, tu dois laisser Israël partir. Pharaon ne voulait pas écouter. Pharaon ne voulait, ça Tout ce que Moïse pouvait dire, ça, ça n'intéressait pas Pharaon. Mais le jour où l'éternel a dit que maintenant je vais entrer dans la maison des pharaons maintenant Alléluia. je veux faire mon travail un travail qui a été fait par un ange de Dieu vous savez les anges on les appelle le messager de feu c'est Ce un feu de Dieu qui est en train de voler avec une vitesse de la lumière Amen. un ange est entré dans toutes les maisons des égyptiens et il les a fait pleurer ces jours-là yes. les matins il y avait le pleur. En Égypte. Pourquoi? Parce que un ange de Dieu était passé. Il était passé et il a fait pleurer Pharaon. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui regarde Amen. ce soir, le chef de ceux qui ont volé tes biens va pleurer. Le Amen. chef, yes, yes, yes, je dois déclarer dans la famille de quelqu'un ce soir, le yes. chef des sorciers de ta famille doit pleurer ce soir. Non le non, chef des sorciers de ta famille doit laisser tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Je suis en train de voir les choses. Tes choses commencent à brûler. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir, ton Amen. enfant qui a été retenu par l'ennemi pendant beaucoup d'années. Yes. Je suis en train de voir les mains des sorciers brûler. Le sorcier qui est en train de retenir ton enfant. Ses mains sont en train de brûler. Il est en train de déposer ton enfant parce que le feu est allumé. Yes. Le feu est allumé, le feu est allumé. Oui, servant de Dieu, prophétise. Il y a une parole que le Seigneur a mis dans ton cerveau. Prophétise. Amen. Puissé. Gloire au Seigneur. Au de Bien-aimé, je viens te parler comme a, il des a des il des dit, homme de Dieu, il Le y a des, des voleurs spirituels. Yes, Tant sir. que tu vois les voleurs physiques, Morel, il y a aussi des a... voleurs spirituels. Yes, Comment sir. tu fermes ta porte physique pour que les voleurs ne rentrent pas à clé? Yes. Tu dois aussi fermer ta porte spirituelle de ta maison, de ta vie, de la vie de tes enfants, bien-aimés, dans les Seigneur, pour Le que les voleurs spirituels ne rentrent pas pour voler. Quand yes. parle la Bible, Déclare Jean 10 et 10, le diable vient que pour dérober, égorger et tuer. De la manière dont tu fermes des portes physiques pour que le diable ne vienne pas voler tes bénédictions, ne vienne pas voler ta télé, ne vienne pas voler tes bijoux, tes habits à la maison, de la manière dont aussi Ramachanda, tu dois fermer des forces, fermer des forces, je parle à une personne. Ce soir. Bien aimé, il y a certaines personnes, on vous a volé des choses, hein, c'est parce que vous n'avez pas fermé des portes spirituelles, c'est parce que vous avez laissé des portes spirituelles ouvertes hein, et les diables est rentré et venu voler au oh, man de Bossaya, et venu voler des de, de bénédictions dans vos vies. Les diables sont venus voler. Bien aimé, la paix dans ta maison. Les diables est venu voler, bien aimé, dans les seigneurs, tes finances. Parce que tu n'as pas su, avec tes finances, donner des offrandes. C'est c'est pour cela, les diables est venu voler tes finances. Le diable est venu voler ton travail. Je parle à une personne ce soir. Je parle à quelqu'un. au oh, Ramachanda. Tu avais un travail, tu travaillais. Tout un coup, bien aimé, dans le Seigneur. ton patron t'a dit, tu n'as plus de travail, ton travail est fini, tu n'as pas compris, tu as bien commencé ce travail, mais du coup bien aimé dans le Seigneur que le patron est venu te dire que ta mission est finie ton travail est fini jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas, et pourtant quand tu avais commencé ce travail il y avait une bonne ambiance ce travail était bien, on t'apprécie mais du jour au lendemain demain. Bien-aimé, les patron t'a dit, il n'y avait plus le travail, ta mission était finie. Jusqu'aujourd'hui, tu te poses la question, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on puisse te virer de ce travail. Laisse-moi te dire, parce que tu avais fait un V au Seigneur, tu avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis au travail, je veux aussi te bénir. Bien-aimé, tu N'a pas réalisé, bien aimé dans le Seigneur, le vœu que tu avais fait au Seigneur, c'est pour cela au travers de cette vœu, comme tu n'as pas réalisé et que la porte a été ouverte. Toi-même, tu as ouvert la porte parce que tu n'as pas réalisé ce vœu, c'est pour cela, le diable est venu rentrer, est venu voler ton travail. Mais je te parle aujourd'hui, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Dieu, le même Dieu qui t'a donné le travail, je viens tout simplement te dire à cette personne. Bien-aimé, repends toi Demande pardon au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je me réponds, je te demande pardon parce que je fais un vœu et je n'ai pas respecté ce vœu-là. Quand tu vas demander pardon, le Seigneur, il va te pardonner. Et quand Dieu, il va te pardonner, Dieu, il va te redonner encore le travail. Il va te redonner le travail parce qu'il a dit, c'est lui qui avoue ses péchés, celui qui reconnaît ses péchés, les avoue, le délai Obtient la miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère pas. Bien ne mépris, repends-toi, tu verras, le Seigneur va te donner un nouveau travail. Le Seigneur va te renover. Comme tu fermes la porte physique, hein, la porte yes. ferme la porte spirituelle, ferme la porte spirituelle. Je viens parler à une personne, mm. ferme les portes spirituelles, oh non, même les fenêtres fermées, mm. même les trous fermés, parce mm. qu'il y a certaines personnes hein, qui sont au milieu de nous, qui sont. Connecté, vous avez été volé, le diable est venu vous voler parce que vous n'avez pas fermé les portes spirituelles. Vous mm. avez tellement au oh, Man de Rebossaya, veillez à fermer les portes au oh, rackayaba yes. physique, mais spirituel vous avez pas fermé. Mais ce soir, je viens parler à une personne. Le Seigneur veut restaurer ton foyer. Dieu veut restaurer ton mariage. Dieu veut restaurer ton mariage. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut restaurer tes finances. Dieu veut te redonner ce que tu avais perdu, il yes. va te redonner plus, hein, parce qu'il est des dieux qui ne fait rien à moitié il fait dans choses. la station, il commence la chose, hein, il finit par accomplir, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, je te passe la parole Oui, oui oui, oui, oui, maman, oui, maman tu as dit quelque chose de profond le fenêtre fermé, le fenêtre fermé le fenêtre fermé, et c'est soi quelqu'un tout fenêtre qui était ouvert nous les fermons avec le son de jésus pendant que tu as des heures de on utilise l'autorité qu'on a en jésus yes. on prend le sang' j'ai sort des prières pour la maison de quelqu'un ce soir yes. là où il y avait des ouvertures on mmh. le ferme Position prophétique. Je déclare paroles sur ta maison. Je couvre ta maison avec le sang de Jésus. Yes. je Couvre la maison de quelqu'un ce soir avec le son de Amen. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une puissance qui est en train de travailler pour quelqu'un ce soir. Il y a un son qui est venu d'en haut pour travailler pour quelqu'un ce soir, bien yes. aimé. Je répète encore la parole qu'on a lue, que Jésus-Christ était venu sur cette terre. Quand il est venu, quand on nous dit qu'il y avait les aveugles, il y avait le boité, il y avait même des morts que Jésus-Christ a ressuscité, c'est parce que leurs yeux étaient, étaient, étaient volés, leurs yeux étaient partis, le pied, l'ennemi le, il vient, il vole le pied. Vous vous, vous rappelez la dame, elle, elle partait enterrer son fils, son unique fils, son mmh. Parce que l'ennemi avait assassiné l'enfant, mais parce que yes. Jésus passé par là, il a restauré la vie. Je commande la restauration de ta vie. Il y a quelqu'un. Pendant que tu écoutes ce soir, ton cerveau est en train de chauffer. Ton cerveau yes. est en train de chauffer. C'est une Puissance de Dieu qui travaille sur ton cerveau. Je commande Amen. la restauration de ton rêve. Je commande pas l'onction de Dieu sur ma tête. Je commande la restauration de tes rêves. ton rêve au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont de la bouche de l'homme de Dieu ce soir. Et c'est là, là avec le feu. C'est là, là, là avec le feu. Ça entre dans ton tout ce qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit pour stopper yes. ton destin, je l'annule par, par le feu du Saint-Esprit. Je l'annule par le feu du Saint-Esprit. Et je commande la rapidité Shara. dans la vie de quelqu'un. Toi qui me regarde yes. c'est toi. que la rapidité de Dieu, que, pousser, que, bon, bon de un moment tu étais loin de tes rêves. Un moment tu étais loin de ta destinée. Par le feu du Saint-Esprit. Je te fais entrer dans ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Ouais, je suis en train de voir une maison qui a été volée. Je suis en train de voir une maison qui a été volée, je ne sais yes. pas où est. Mais je commande par l'onction de Dieu ce soir, la restauration de ta maison. La restauration de ta maison, la restauration de ta maison par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur à des myriades et des myriades et des myriades des anges. Quand la parole de Dieu sort, il y a des myriades et des myriades des anges qui volent avec la parole pour voir comment la parole est accomplie. Cette parole que j'annonce sur la tête de quelqu'un ce soir, elle est accomplie par le feu. Pendant que je suis en train de parler, elle s'accomplit par le feu au nom de Jésus. Je vois la vie de quelqu'un. Tu rêves de crapauds. Tu rêves de crapauds et le crapaud font leur bruit de crapaud. Cela, c'est pour mettre la confusion dans ta vie, mettre la confusion dans ton cerveau. Parce que tu es connecté ce soir avec l'onction, l'onction prophétique. Je commande un feu sur tous ces crapauds. Un feu sur tous ces crapauds. Oui, tu Charabada. sais que tu es parce que tu rêves des crapauds. Tu rêves des crapauds qui font de bruit dans ton sommeil, des crapauds qui dérogent. Oui, il produit la confusion pour te bloquer. Mais ce soir, tu es restauré. Tu es restauré. La vie ça revient à tes pieds. Ta vie est restaurée. Tu, On ne t'a pas laissé loin. Tu n'es pas loin derrière tout le monde. Tu n'es pas loin derrière tout le monde. D'abord un feu sur tous ces crapauds qui t'ont dérangé dans ton sommeil. Un feu sur tout le bruit des confusions qui a été produit par ces crapauds. Et Ori de dé un feu dans tes pieds pour la vitesse, Augmente la vitesse. Augmente de vitesse par le nom puissant de Jésus. Servant de Dieu, à toi. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Je viens te parler okay. aujourd'hui. Quand l'homme okay. de Dieu parlait. Là, là. Oh, Ramaseke, quand l'homme de Dieu parlait de rêve, je viens parler à une personne, il y a une personne qui est ici, bien aimée, tes songes, quand tu rêves, quand tu réveilles le matin, tu oublies tes songes, le diable t'a volé les songes, on est venu voler tes songes, parce qu'au travers de ces songes que tu reçois, que le Seigneur te parle de ton futur au travers des songes, parce que la Bible déclare Roman oh, de il parle tantôt d'une manière ou d'une autre dans un, dans un profond sommeil Dieu nous parle pendant que bien-aimé dans le Seigneur que tu dors, c'est là où le Seigneur te parle, bien-aimé de ton futur, de ce qu'il va faire dans ta vie, et le l'ennemi, le diable vient voler tes songes, et que quand tu te réveilles, tout ce que tu avais comme songe, bien-aimé tu oublies, le diable est venu te voler les songes, au nom de Jésus je prie, que ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu restaure tes songes, que le Saint-Esprit de Dieu restaure tes visions, que le Saint-Esprit de Dieu restaure les songes. À partir d'aujourd'hui, dès que tu vas recevoir les songes, tu ne vas plus oublier ces songes, tu vas les retenir et tu dois comprendre ce que le Seigneur veut te dire, le Dieu de la restauration. Mais laisse-moi te dire, je viens te parler encore de... Job, On n'a pas le temps de lire tous les passages de Job. Tu connais l'histoire de Job. Bien aimé dans le Seigneur, si tu lis dans le livre de Job à partir du verset 1er premier, premier jusqu'au 3, bien aimé dans le Seigneur, Job bien aimé dans le Seigneur, il était un homme intègre. Bien aimé, le Seigneur lui avait béni. Il avait des animaux. Il avait de bœuf, bien-aimé, il avait des enfants, sept fils, trois filles, et il était marié, bien-aimé dans le Seigneur, ça arrivait un moment dans la vie de Job, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a dit au Seigneur, ils ont une conversation, il a dit à Dieu, non, le Seigneur qui s'est inventé de Job, il dit Job est mon serviteur, tu n'as pas vu Job est mon serviteur, il est intègre, et le diable a dit, le Satan a dit au Seigneur, si tu sais il est intègre parce que tu lui as béni. Si seulement tu lui as arraché toutes ces bénédictions-là, oh il sera plus intègre. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a dit oui, vas-y, tu peux toucher à ces bénédictions, mais je ne te donne pas l'autorisation de toucher à son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a touché au de Rebossaya, est venu voler à Job tout ce qu'il avait. Le diable est venu voler à Job tout ce qu'il avait comme matériel. Le diable est venu voler à Job et même ses enfants. Le diable est venu voler à Job et tout ce qu'il avait. Il a même mis bien-aimé dans le Seigneur. Job, même après avoir été dépouillé, il était, le diable a tout volé. Il a même donné la maladie, une plaie qu'on appelle luxère dans le pied de Job, bien-aimé dans le Seigneur. Job, il a passé des moments difficiles, mais il n'a pas bien-aimé péché. Il était toujours intègre. Il a « Mon rédempteur s'élèvera l'éternel. » Et le Dieu de la restauration, bien aimé, si tu vas dans les livres de Job, au chapitre 42, à partir du verset 10, tu verras comment les seigneurs a restauré Job. Bien aimé, les seigneurs a donné, bien aimé, dans les seigneurs, ce que Job avait, plus que ce que Job avait. Le dieu de la restauration, de la manière il a restauré Job, de la manière dont il a restauré David, il est le dieu qui va te restaurer restaurer. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on t'a volé. Je viens parler à une personne et ce soir, Les ciels étaient ouverts. L'eau, les airs, Les ciel est ouvert. Le Dieu de la restauration vient restaurer ton, tes finances. Toi, quand t'avais volé les finances, je parle à une personne ce soir. Dès que tu as l'argent, bien-aimé, il y a des choses qui arrivent. Dès que tu as l'argent, il y a des problèmes dans ta famille. Dès que tu as l'argent, il y a des gens qui sont malades. Dès que tu as l'argent, il y a des difficultés, des problèmes qui fait que, que tu puisses dépenser cet argent-là. Bien-aimé, les diables avaient volé tes finances, mais je viens te parler aujourd'hui. Le Dieu de la restauration vient restaurer tes finances. Le Dieu de la restauration, je viens parler à une personne, restaure tes finances, il vient restaurer tes finances et il vient sceller tes finances dans le sang de Jésus. De maintenant, dès que tu auras l'argent, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de gens qui seront malades, mais tu vas utiliser cet argent pour la gloire de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, tu n'es pas venu eh, eh, accompagner des gens sur cette terre, tu n'es pas là pour quand t'as regardé les gens comment ils sont erré bénis, mais toi aussi tu fais partie parce que bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la restauration veut tout restaurer dans ta vie. Ramachandaraba. Au nom de Jésus, je te donne la parole, homme de Dieu. Alléluia. Maman, merci maman, merci maman. Le feu est en train de brûler pour restaurer la vie de quelqu'un. Amen. Il est en train de brûler pour la restauration de la Ramasse vie. De quel que soit le nombre de choses qu'on t'a volées, quel que soit le nombre, yes, les bijoux qu'on t'a volés, quel que soit le nombre de choses qu'on t'a volées, il y a une puissance des restaurations ce soir. Yes. Vous savez le bien-aimé, il y avait cette piscine prophétique en Jérusalem. Yes. La personne qui est entrée la première dans cette piscine après que mm. l'ange a touché, il y avait la guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que yes. soit la maladie, quelle, vous savez qu'il n'y a pas de choses compliquées pour Dieu. Vous yes. savez qu'il n'y a pas de cas difficiles pour Dieu. Vous savez la que mère. Dieu n'a pas de problème. Il n'a que des solutions. Et comment yes. est-ce que la solution de Dieu arrive Comment, Karaba, il y avait une femme le matin les gens sont venus dans sa maison pour dire ton mari est mort avec de dettes on va prendre tes enfants on mmh. va les vendre en esclavagisme et la femme est partie voir le prophète elle a pleuré, elle a dit que les prophètes ils sont venus prendre mes enfants la femme était dans le dette. elle avait beaucoup de dettes et ses enfants devaient partir, c'était le matin mais je vous dis que vers 15h, 16h elle était la plus riche dans son village. Yes. 16 heures, elle était la femme qui vendait l'huile du ciel. L'huile, yes. elle a vendu broche. Kobondo. Yes. La puissance de la parole de standa. Dieu peut te restaurer dans une minute. Avant que la seconde termine, la puissance de la restauration peut tout restaurer. Quel que yes. soit le nombre des choses que les sorciers de ta famille ont fait contre toi pendant 20 ans, une parole prophétique peut te yes. restaurer peut te restaurer. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de minutes pour restaurer ta vie. Je yes. vous bien-aimé. Oui, yes. quand Jésus est venu au tome de Lazare, ils l'ont dit que, maître, ça fait quatre jours. Marie mm. est venu dire à Jésus, maître, ça fait quatre jours. Euh, L'autre là, Margaret, est venue aussi dire à Jésus, ça fait quatre jours. Pourquoi? Il était en train de dire à Jésus que ça fait quatre jours. Parce que c'est devenu compliqué, c'est devenu bizarre. Il est, yes. déjà, donc il est en train déjà de terminer. Donc, son, son ventre a déjà explosé là-dedans. Yes. Mais parce que Jésus est le Seigneur, il est le roi des rois, le maître d'état et des circonstances, ce n'était pas difficile pour lui. Ton cas n'est pas difficile pour toi. Yes. Pour, ça peut être difficile pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas difficile. Quel que soit ce qui te fait pleurer, quel que soit ce qui te fait pleurer, ça ne peut pas faire pleurer Dieu. Yes. ça ne peut pas faire pleurer Dieu voilà pourquoi je t'envoie cette parole prophétique voilà pourquoi je déclare sur ta maison ce soir l'onction du Seigneur l'onction yes. du tout puissant qui brise le prison l'onction du tout puissant qui brise le prison Yes. voilà pourquoi je déclare dans la cuisine de quelqu'un ce soir l'huile en abondance l'huile en abondance, l'huile en abondance, je suis en train d'envoyer un feu en bas du lit de quelqu'un. Yes. J'envoie un feu en bas de ton lit. Je ne sais pas qui tu es, mais je prophétise. Je déclare un feu en bas de ton lit. Tous les démons yes. qui se cachaient en bas de ton lit pour te donner les cauchemars, là où il fallait que tu reçois la prophétie, Aujourd'hui, je le brûle avec le feu. Je le brûle avec le feu. Je le brûle avec le feu au nom de Jésus. Je commande ta restauration. Je commande la restauration de ton ventre. Je commande. La restauration de ton ventre par l'onction des prophétiques et la bouche qui est remplie de la parole de Dieu. Yes. J'envoie la parole de Dieu. Yes. J'envoie la parole de Dieu. Yes. Et je commande la restauration de ton ventre par le nom puissant de... de Jésus. Nous avons Shes sept Seigneur. minutes. Alors, je donne à maman la parole pour parler et on va on continuer au nom de Jésus. Nous avons sept minutes avant la fin. Maman, vas-y. Yes. Amen. Est sur toi. L est sur gloire toi. au Seigneur. Nous bénissons le, le Seigneur. Je sens sa présence. Il yes. est là au milieu de nous. Il agit encore. Il guérit encore. Yes. Il délivre encore. Peu importe bien aimer les diagnostics que le médecin t'a donné peu importe bien-aimé oh, dans le Dieu. Seigneur, Dieu capable de restaurer, eh, Dieu capable de restaurer ton corps, Dieu capable de restaurer tous les organes de ton corps, Dieu oh, capable oh, d'enlever le cancer, Dieu capable d'enlever les diabètes, Dieu capable d'enlever cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible. Crois oh, seulement comme Dieu. Job a cru. Job il avait dit mon rédempteur s'élèvera l'éternel. derniers. Bien-aimé, quand tu as cru, tu as persévéré, laisse-moi te dire, le temps de la restauration est arrivé. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour plaire, il y a un temps pour se réjouir. Toi qui plaires, tu dis, « Oh, man de l'ébosaya, oh. je parle à une personne, à une femme, oh. tu oh. plaires pour ton enfant, tu dis, oh. Seigneur, oh. jusqu'à oh. quand cet enfant va changer de comportement, oh. jusqu'à oh. quand cet enfant va changer de comportement, oh. Jusqu'à oh, quand oh, cet enfant va changer les comportements, les oh, caractères? Oh, Jusqu'à quand cet enfant va continuer à me répondre ici? Si", Jusqu'à quand c'est mon enfant va continuer ainsi? Jusqu'à quand, Seigneur, oh, tu oh, es fatigué? Je connais la personne, mais je ne peux pas citer ton nom. Tu es là, je te vois, mais je viens te dire de la part de Seigneur. Le Seigneur oh, me dit de te dire, ne t'inquiète pas, ne oh, t'inquiète pas, ne t'inquiète oh, pas ne oh, pleure oh, plus oh, ne te oh, soucie oh, pas de cela oh, il est au contrôle de toutes oh, choses okay. il est le dieu il oh, est okay. le maître des temps et des circonstances oh, il m'a dit de te dire de te dire l'histoire des tempêtes il était dans le bateau avec les disciples et il y avait la tempête les disciples disaient Oh, ramache que seigneur réveille toi oh, tu okay. ne vois pas la tempête quand le seigneur s'est levé il a dit la tempête était toi et la oh, tempête c'était fini, il était à la barre Bien aimé le Seigneur me dit, maman de te dire tu es là, le Seigneur est dans ta barque, le Seigneur est dans ta maison, il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien qui va arriver, tout le plan que le diable a préparé contre toi et ton enfant, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. le Seigneur m'a dit de te dire, sois calme sois tranquille, il est au contrôle et suis tes larmes ramaché de rebosaya mande rebosaya à toi qui me suis bien aimé dans le Seigneur, je viens tout simplement te dire, peu importe la situation que tu traverses, le temps de la restauration est là. Job, je pense, ses amis se sont moqués de lui. Job, ses amis, ils ont dit ceci, ils ont dit, et hey, tu as péché. Demande pardon à Dieu. Peut-être que c'est ton encore les gens te disent, tu as fait ceci. Par rapport à cette situation que tu vis, parce que tu as péché, parce que tu tu as fait ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Or, ce n'était pas le job, il n'avait pas péché. C'était les diables, bien-aimé dans le Seigneur, est venu rentrer. Dans, dans, dans la vie de Job pour venir voler avec l'autorisation de Dieu. Les épreuves que tu traverses, bien aimé, le Seigneur a permis cela pour que Dieu puisse montrer sa gloire. Le Seigneur a permis cela qu'il puisse te redonner plus que ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, le Seigneur va te redonner il te redonne au-delà de ce que tu as perdu. C'est pour cela, bien aimé, glorifie tout simplement Dieu. Parce que c'est le temps de la restauration. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de la restauration. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. C'est ton temps. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, celle, cette parole prophétique, celle, tout le message avec ce qu'on a déclaré avec l'homme de Dieu, que cela soit scellé dans ta vie, dans le nom précieux Jésus-Christ. Ouais, si je me limite là, Amen. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions clôturer pour ce soir. L'homme de Dieu, à toi la parole. Yes. Euh, euh, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Alors, je vais seulement dire à quelqu'un que la puissance de Dieu fait des choses que nous, on peut pas comprendre. La puissance de Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Depuis le début, le commencement de la terre, Dieu Amen. a fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dès le départ, il a dit que la lumière soit. Il a créé yes. les yeux et la terre par la puissance de sa parole. La parole de Dieu est comme un feu. La parole yes. de Dieu est un épée à double tranchant. La parole de Dieu est comme un, un marteau capable de briser n'importe quoi. La parole de Dieu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 Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé dans les Seigneur, je bénis. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, vraiment pour ton temps. Merci que le Seigneur te oint, te remplit encore de l'onction du Saint-Esprit. Merci de répondre au rendez-vous. Malgré, bien-aimé dans le Seigneur, on avait vraiment des difficultés pour se connecter. Il n'y avait pas de sang, mais le Seigneur savait qu'aujourd'hui, tu dois recevoir cette parole. Bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné sur notre page, euh, facebook tu peux t'abonner like la vidéo pour moi les seigneurs ne manquera pas de te bénir bien aimé je salue toutes les femmes de dieu qui sont là eh, la servante de dieu Sandrine Lutumba la servante de dieu mama Déborah Morena la servante de dieu maman Florence qui mon pasteur ma soeur qui vit depuis, eh, depuis l'Allemagne vraiment que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Christelle, soyez bénie, je vous aime. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons encore revenir sur ces thèmes parce que c'est large. Que le Seigneur vous bénisse, je vais prier pour la clôture. Père éternel, je te dis merci encore. Je viens encore sceller ces prières par le sang de Jésus. Il y a au Père éternel, mon Dieu, cette parole par le sang, la délivrance, la restauration, que ça soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, que nous ne soyons pas bornés à écouter, mais que que nous puissions mettre ta parole en pratique. Donne-nous la foi encore. Augmente la foi de tout un chacun. Enfin, que, oh Dieu de gloire, nous puissions encore, Seigneur mon Dieu, être fermes, oh Dieu, peu importe les situations, les difficultés. Merci, oh Dieu de gloire, pour la restauration dans des familles, dans des vies, dans des couples, dans des finances, dans des sens, dans des domaines spirituels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons cette nuit, que ce soit une nuit de paix, une nuit prophétique. Bien, Seigneur mon Dieu, je prie, je reconnais comment tout me bien-aimé par le sang de Jésus qui soit barricadé par le sang. Père éternel, tout plan, tout complot que l'ennemi, le diable a planifié, a programmé contre mes frères et sœurs cette nuit que cela soit détruit au nom de Jésus parce que la Bible déclare dans le livre Esaïe 54 verset 5, 15, si l'on forme de complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais, oh Seigneur, je prie quiconque qui qui se sont ligués contre les bénédictions, contre la restauration de mes frères et sœurs, au oh, bien-aimés, Seigneur mon Dieu, mon roi, de mes bien-aimés ce soir, qui tombent sous le pouvoir de Jésus-Christ, hein, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen, amen, amen. Hein. Soyez bénie ma sœur Christelle. Elle a écrit « Merci, servante, Voilà que le Seigneur te bénisse aussi. » « Bénis la servante de Dieu, Maman euh, Florence, euh, Florence Kito, mon pasteur, Maman Clotilde, ma, ma la servante de Dieu, Maman Déborah, voilà Sandrine Lutumba. Que le Seigneur vous bénisse et que L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous aussi sur la page, likez parce qu'il y a un peu, on a un peu de problème sur, ces pages, sur cette page. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite bonne nuit, sois béni, homme de Dieu, Docteur King. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, bye bye.